J'espère que vous allez bien, alors je suis Olga Bani, celle-là qui vous présente toujours vos différentes opportunités sur comment vous faire de l'argent sur Internet depuis votre domicile. Les amis, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer, présenter autant pour moi la plateforme une fois de plus, OA Exchanger, comment devenir revendeur sans investir un seul sou, comment vous pouvez vous faire de l'argent juste en étant, euh, en recommandant la plateforme et que vous soyez payé de façon instantanée ça c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais alors avant de commencer je vais vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos comme vous pouvez le voir vous avez plusieurs contenus disponibles sur ma chaîne vous pouvez euh, visiter euh, ces vidéos là certainement vous trouverez quelque chose qui va vous intéresser si vous voulez savoir comment gagner des revenus passifs avec la plateforme OA Exchanger, alors je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir comment. Déjà, en rappel, OA Exchanger est cette plateforme-là qui vous permet d'acheter et de vendre vos crypto-monnaies de façon instantanée. Bien entendu, la plateforme n'est pas... Euh, toutes les crypto ne sont pas encore euh, opérationnelles en instantané, mais... On y travaille, mais déjà les autres Bitcoin payeurs et Perfect Money, vous pouvez déjà faire des transactions en instantané. Et sur la plateforme, vous pouvez voir le cap du marché sur le top 10 des crypto-monnaies. Euh, donc euh, là, vous pouvez le voir là sur le marché, c'est très intéressant. Ça vous permet même aussi à vous-même de pouvoir savoir si c'est le moment d'acheter ou non. Voilà, donc ça c'était juste un petit briefing. Alors allons-en euh, allons-y sur le sujet du jour. Euh, devenir partenaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici et cliquer sur devenir partenaire. Voilà, quand vous êtes sur cette interface, vous allez renseigner ici votre adresse email et euh, un mot de passe. Ok, donc vous allez cliquer sur créer un compte parce que vous n'en avez pas. Ça, c'est l'espace de connexion. Si vous n'avez pas encore de compte, alors vous, vous cliquez sur créer un compte pour renseigner votre adresse email, votre numéro de téléphone et un mot de passe. Vous cliquez sur I agree with I agree terms. Quand c'est fait, vous allez être redirigé vers un formulaire que je vais vous conseiller de remplir. Ok, donc après avoir créé votre compte. Voilà, vous êtes redirigé sur une page de connexion où vous allez utiliser les identifiants que vous avez créés pour pouvoir vous connecter. Lorsque vous êtes connecté, vous allez donc faire une demande de partenariat. Voilà, et vous allez renseigner ce formulaire du mot. Euh, et vous allez euh, télécharger votre CNI et recto verso. Ensuite, vous validez. La validation ne pourra pas se faire si vous ne téléchargez pas euh, votre CNI ou passeport. Voilà. Quand c'est fait, tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de patienter parce que lorsque vous allez envoyer le formulaire, vous serez redirigé sur une page qui va vous demander de euh, confirmer, de, de, de contacter le, le, le, le bref, la plateforme via WhatsApp. Donc, valider pour que le message soit reçu. Et quand c'est fait, euh, tout simplement, les administrateurs vont valider votre profil. Pour pouvoir vous permettre de devenir partenaire. Ça, c'est après avoir vérifié les informations que vous aurez remplies ici, si elles sont en concordance avec euh, votre pièce d'identité. Quand c'est fait, maintenant vous allez vous connecter sur votre euh, back-office. Donc, pour vous connecter, vous venez simplement au niveau de connexion. Voilà. Et vous allez renseigner euh, votre email et votre mot de passe que vous avez créé tout à l'heure. Donc, vous cliquez sur « Continuer » et vous allez tomber sur une interface comme celui-ci, pas différent vraiment de l'interface euh, normale. Maintenant, ce qui fait la particularité de votre back office à vous, c'est que vous avez la partie « 3D BTC ». Ok, donc c'est dans cette partie que vous allez pouvoir générer vos différents liens, que ce soit d'achat et de vente des bitcoins, de perfect money et payeurs. Donc, pour l'instant, ce n'est que l'achat des bitcoins qui vous génère encore des revenus passifs. Donc, vous allez venir ici et vous allez sélectionner si vous voulez vendre la crypto à quelqu'un ou bien l'acheter. Je tiens à rappeler que l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vos propres bitcoins. Alors ici, la plateforme vous permet de vendre et d'acheter en vous faisant vos gains, c'est-à-dire vous retirez juste vos commissions. La plateforme vous paye, vous paye vos commissions de façon instantanée. Donc, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment manipuler votre back office que voici, voilà, et comment poser des ordres de vente et d'achat des différentes crypto-monnaies sur la plateforme OExchanger Exchanger et vous permettre de vous faire des revenus passifs. Alors, j'espère que vous êtes coaché surtout. Cliquez sur la cloche de abonnez-vous, likez pour ne pas manquer les autres vidéos. Donc on se dit à ciao ciao pour la prochaine vidéo.